Radio, la radio des Hautes-Garonnes. Tous les mardis, 21h, 23h, Kika. le Kikaliente Reggae Show. On va parler maintenant de Strasbourg, de l'Alsace. Nous partons vers le nord maintenant, dans Haut de Radio, avec Maël. Maël, qui est un MC reggae hip-hop, accompagné en live par Licar Selecta euh, du Guiding Star Sound. Maël est un artiste strasbourgeois, originaire de Sarrebourg. MC hip-hop reggae, il écume les scènes de France au-delà, hein. euh, bien sûr, depuis plus de dix ans, avec ses propres textes. Aujourd'hui, il présente son nouvel album. L'album voyage à travers le sound volume 3 parce que bien sûr il y a eu deux précédents volumes. 2009, il se plaît à faire un maximum de rencontres humaines au gré des soirées d'une jeunesse insouciante, toujours avec une guitare sur le dos. Il aime faire chanter les gens sur des accords allant de Bob Marley à Sniper. Petit à petit, il se prend au jeu de l'écriture sur des freestyles et des instrumentaux, étant attiré par le côté militant de l'humaniste qu'il est aussi avec le hip-hop et le reggae et sa guitare et c'est cette année-ci qu'il écrira sa première chanson politique avec un K. En 2010, avec un pote de lycée, il bricole avec trois bouts de ficelle, le studio mobile, une installation rudimentaire afin d'enregistrer d'autres chansons écrites entre les cours et les soirées étudiantes. Tous ces titres formeront la Net Tape Manifesta Sound que les seuls archéologues du Net aguerris pourront peut-être espérer retrouver. C'était les débuts en 2011. C'est à ce moment qu'il fait la rencontre du collectif de rappeurs Sarrebourgeois Bourgeois, Systématique Production, avec qui il collaborera pendant 10 ans. Ensemble, ils contribueront à la réalisation de plusieurs projets événementiels en Alsace-Lorraine, mettant en valeur les cultures urbaines. Et on big up tout l'Alsace-Lorraine. En 2014, sortie de l'album Voyage à travers le sound de volume 1, et ça commence. Ce premier album permet à Maëlle de participer à beaucoup de soirées, des concerts, des festivals où il est amené à partager la scène avec des Sound systems du Grand Est. Il fait notamment la rencontre de Life and Creation Sound System d'Alsace et Green Spirit Sound System de Belgique où il vit quelques années. Bien sûr, ils lui ont donné hein, la chance de pouvoir faire ses premières armes en live. En 2017, sortie de l'album Voyage à travers le Sound Volume 2 téléchargé à plus de 2500 fois. Accompagné par son ami de longue date, Likar Selecta, membre du Sound System de renom Guiding Star. C'est à ce moment-là hein, que les choses avancent à grands pas pour lui. Premier concert dans les salles officielles, première partie de pratiquement tous les plus grands noms du reggae francophone, hein, des scènes allant du Benelux au sud de la France, du petit concert clandestin aux grandes sonos des festivals. L'expérience s'accumule et la technique se peaufine. On va faire une petite pause hein, parce qu'on va s'écouter le premier titre, mais euh, ce que je voulais vous dire, moi, c'est que le premier concert de la tournée euh, Flûte Grillen de Col en première partie de Yanis Odua, devant plus de 400 personnes en 2017, a été vraiment le must pour lui. Hein, et pour se clôturer à l'espace Lac de Gardamer, en première partie de Balik d'Anakil, qu'on s'est écouté avant l'émission face à 1000 spectateurs en 2020, sans oublier le souvenir magique que fut le concert dans la mythique salle de la laiterie à Strasbourg, en première partie de Pierre-Paul Jacques, où 1500 frères et sœurs se sont mis à jumper à l'unisson. En 2018, trois dates parmi tellement d'autres hein, qui forment aujourd'hui des souvenirs impérissables pour Maël, le dernier album de Maël Voyage à travers le sound, de volume 3 est disponible sur toutes les plateformes depuis le 21 juin dernier c'était le jour de l'été et ouais, on a aimé euh, depuis 2017, hein, il parcourt les scènes de France au-delà afin de présenter le projet Voyage à travers le sound et on aime ça. Il revient donc maintenant avec le volume 3 et on, euh, on va s'écouter les titres, le cadran qui coule et arme de paix. Voilà pour le quart d'heure qui suit et on fait un gros gros gros big up à Maëlle. Et non, il ne parle pas de moi dans cette chanson, quoique... Grand vos oreilles À ma montre l'aiguille indique pile poil minuit Je comprends pas tout ce qui se passe Cette lumière m'éblouit À peine une seconde ici Et la seule chose qui m'inspire C'est de pousser le plus grand de tous mes cris il est 5h sur l'horloge, Je me réveille pour l'école Des baisers, des Pokémon, Coco Pop c'est le premier pop On a sonné la récré, évidemment que je ne pense qu'à jouer Les notes sont des bouts de papier, je préfère les bisous de mémé Il est 10h déjà, elle s'appelle Jessica PS5064, mamie nous gaffe comme des oies Elle m'explique calmement, que tous les choix de papa, maman Je les comprendrai bien plus tard, que lorsque je serai plus grand Puis c'est la fête de la musique, je la pratique depuis 15h Juste une guitare acoustique pour Laissez-moi ma première cuite, laissez-moi mes premières teufs. Hier encore, je voyais pas passer le temps. Aujourd'hui, j'ai les À traverser quelques frontières, découvrir ce qui se passe ailleurs. Il n'est qu'une heure du temps, mais il nous reste toute la night. Y a-t-il du monde dans la salle Faites du bruit, messieurs, mesdames. Mine de rien, de moins en moins. De première fois, vive de rien et très très loin. On se couchera sous le regard des étoiles. Et voilà, 4 heures plus tard, maintenant je te parle au présent. Je vois le soleil se lever et bizarrement je fais le bilan de tout ce qui vient de se passer. De ce qui aurait été à refaire sur les comptes, pas tant de regrets. Tant que les on reste fiers. Enfin, je me surprends à dire, franchement, les jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le gosse du début de l'asile Dans les délires de cette chanson C'est le premier jour de ma vie Quand je regarde le père maman Yeah Ici c'est Maël, M-A-E-L, M -A -E -L, et tu es dans l'émission Kikali sur Radio Haute-Garonne 91.3. Jessica est là pour te présenter mon nouvel album Voyage à travers le son de volume 3 qui vient de sortir sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Big up C'est comme un coup de coup de boule, pas question que je coupe, coupe, court Le son un coup de coup de foot, jamais à bout de bout Sous frapper un bout de bout de route, fallait un coup de coup de pouce palier au coup de coup de blues, comme un effet qui se coule Mais quand même frère qui cool. Y y'a les hendets qui tournent à l'heure rouge qui cloue, pas besoin de gêne pour faire ce que tu aimes Cours vers ta raison d'être tout simplement toi-même fou c'est dur de se retrouver Perdu, perdu dans l'espace Percute, percute dans tes faces perdu, perdure dans la place La démarche est enclenchée Faire du fer, du son qui claque Percute, percussion qui tape Boom bap, swift, boom bap, Je fais du big et de bête de sonde seul beat bad et ma fonde Ta clique s'arrête de seconde Et qui ma pas d'onf J'clicke ma haine, s'estompe, au Oh my, comment s'annonce Écrire texte et chanson hobby ou peut-être mission J'vois défiler les nuits dans ma vie Philosophie, je m'en foutisse J'ai vu du bruit, senti des styles vécus Mille vies juste par vinyle De ville, en ville, fil en aiguille J'ai le tournis, ouais, moi aussi J'ai vu des lits, vécus, des win et des army. Alors écoute, coup de c'est comme un coup de coup de boule Pas question que je coupe, coupe, court le son, un coup de coup de foot. Jamais à bout de bout, sauf frapper un bout de bout de route Fallait un coup de cou de boost, au coup de coup de blues Comme un effet qui se coule, mais quand même frère qui coule Y'a les endings qui tournent, à l'heure où je qui cloue Pas besoin de gêne pour faire ce que tu aimes, cours Faire ta raison d'être tout, simplement toi-même, fou C'était une bulle dans laquelle je me réfugiais Mon petit coin sur la lune, le pansement à toutes mes plaies Petit grain de sable devenu dune, petite arbre devenu forêt Depuis c'est dans ma nature, aujourd'hui je me sens inspiré Au départ c'était une fugue, car leur loi je l'ai refusais Un long chemin sera la lutte, pendant ce temps fais ce qu'il te plaît Une guitare ou une instru, un message à faire passer Toute ma vie sur disque dur, ce soir nous sommes connectés Alors écoute, coup de coup, c'est comme un coup de coup de boule Pas question que je coupe, coupe le son un coup de coup de foot Jamais à bout de bout Sauf frapper un bout bout route Fallait un coup de coup de pouce palier au coup de coup de blouse Comme un effet qui se coule Mais quand même frère qui cool, y Y'a les n qui tournent à l'heure où je qui cloue Pas besoin de gêne pour faire ce que tu aimes cours vers ta raison d'être tout Simplement toi-même fou Vous écoutez Kikaliente Aliente sur Ode Radio. 91.3 oh, yeah. Notre musique comme une arme de paix On donnait du love à chaque personne Car nos ne sont nos microphones Notre musique comme une arme de paix So the. C'est comme une Yes, c'est Maël Bamboul qui dit ça Voyage à travers le son volume 3 That you feel real Are you feeling Et pendant que sur Facebook on me donne des astuces anti-moustiques ici à Bordeaux il fait 31 degrés